oméga-3, c'est des molécules, des, des lipides, hein, des acides gras qui sont indispensables pour la santé de tous les organismes vivants, mais donc les humains en particulier, et notamment pendant la phase de développement. Les petits poissons pélagiques, ce sont euh, une des principales sources d'Oméga 3 pour, euh, pour les humains, que ce soit en consommation directe ou en consommation indirecte, puisque ces, ces petits poissons pélagiques sont transformés en farine et en huile, pour l'élevage euh, notamment. Avec le, le changement climatique, il y a des études qui alertent sur le fait que ces molécules-là, qui sont produites par euh, la base de la chaîne alimentaire des poissons, le phytoplancton euh, et le zooplancton, euh, seront de, de moins bons euh, fournisseurs de ces molécules et ça risque d'impacter les, les populations de petits pélagiques. Et donc on, on essaye en ce moment de quantifier euh, la quantité d'oméga-3 qu'il y a dans ces poissons, donc dans différents chantiers dans le monde, le Pérou, le Mexique, l'Afrique du Sud et, euh, et le Sénégal. On va chercher sur le terrain des échantillons, on va essayer de, de quantifier la quantité d'oméga-3, mais on va aussi mener une étude expérimentale qui va euh, limiter la quantité d'oméga-3 dans la nourriture des sardines et voir quel impact ça a sur la croissance, le développement et, et potentiellement la reproduction. Parce qu'on s'attend effectivement à ce que le, le phytoplancton et le zooplancton aient un contenu en oméga-3 moins important. Mais comme les oméga-3 sont reconnus pour leurs bienfaits au niveau de la santé, euh, la pression euh, et l'augmentation de, de la population mondiale, en fait, fait que la pression en fait, sur ces stocks d'oméga-3, finalement, devient très importante. Et ça pose des grosses, des grosses problématiques de, de pénurie potentielle, et à l'échelle de 2040 dans certaines études. Donc, euh, c'est donc vraiment un problème euh, prégnant. Et, euh, et quand on s'intéresse euh, des pays du Sud, ça pose de réelles questions de, santé, euh, enfin de sécurité alimentaire pardon, euh, parce que c'est des, des stocks de poissons qui étaient euh, à des prix relativement modestes, qui étaient accessibles pour, pour les populations et qui là sont de plus en plus transformés euh, et exportés en, en farine et en huile et, et, euh, et donc la manière d'attaquer la question en fait elle, elle, bah, ça dépend des chantiers. Mais on s'appuie sur les recherches qui sont déjà en place euh, dans certains pays. L'Afrique du Sud, le Pérou fait euh, deux campagnes par an d'évaluation des des stocks de, de petits pélagiques et donc nous c'est nous associer à ces à ces chercheurs et ces et ces instituts pour pour prélever du des muscles et des enfin des échantillons pour mesurer ces oméga 3